Souvent, quand on souhaite aller sur les dernières applications qu'on a téléchargées, ça donne ça. Ça, c'est la plus grosse problématique qu'on a avec les applications. On les télécharge les unes après les autres, c'est tellement facile à télécharger. Il y en a tellement des gratuites que ça s'accumule, ça s'accumule. Parfois on arrive à les classer, etc. Mais on fait assez peu le ménage. Et on se retrouve souvent à la fin avec un téléphone où il y en a tellement qu'on devient complètement paumé. Personnellement, moi ça m'arrive de ne même plus aller chercher euh, les applications, mais tout simplement taper leur nom dans, dans Spotlight sur euh, iPhone pour les retrouver plus facilement. Donc je vais vous proposer ma méthode pour trier vos applications de téléphone. Donc pour ça, je me base essentiellement sur le principe même du minimalisme qui est d'utiliser et avoir uniquement l'essentiel pour apprécier ce qu'on possède parce que oui le minimalisme peut s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours donc je vais vous expliquer ma méthode qui se fait dans l'ordre et qui se fait en trois étapes et c'est exactement les mêmes étapes que j'utilise par exemple pour trier mes vêtements la première étape c'est ce que j'appelle le tri en gros je ne sais pas si c'est l'équivalent sur android mais sur iphone il existe une fonctionnalité très simple et très pratique euh, donc pour ça il faut aller dans paramètres gestion de votre compte apple store et euh, vous avez ici la, la petite case décharger les apps inutilisées. Et je trouve cette fonction très bien parce qu'en fait ça sauvegarde dans le cloud les apps euh, que vous utilisez jamais sur votre téléphone et si jamais vous avez besoin de l'application, vous avez juste à cliquer dessus et ça la télécharge. Seulement, moi, ma réflexion, c'est de me dire que si cette application allait stockée dans le cloud et qu'elle a été déchargée de mon iPhone, si mon iPhone a pris la peine de le décharger, c'est tout simplement que je ne l'utilise pas. Donc logiquement, ces applications, je peux m'en séparer. Donc ça, c'est la première étape, c'est de se séparer de toutes les applications qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps donc attention dans les applications que j'ai pas utilisées depuis très longtemps il euh, y a des applications qui potentiellement peuvent me servir donc pour le moment celles là je les mets de côté mais vraiment les applications que j'ai pas utilisées depuis très longtemps et je sais que je les réutiliserai pas euh, ou que j'utilise plus ou que j'ai finalement jamais utilisé etc celles là je vais les supprimer direct déjà ça va faire un gros tri Alors après c'est toujours dur de se séparer de ces applications mais ce qu'il faut se dire c'est que finalement elles sont jamais vraiment perdues. on peut à n'importe quel moment les retélécharger si on en a vraiment besoin Une fois qu'on a terminé le tri en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler toutes les applications sur le moins de fenêtres possible, tout simplement pour avoir une vision plus claire. Ensuite, on va attaquer la deuxième étape que j'appelle le questionnement. L'idée, c'est de prendre chaque application euh, qui me reste sur mon téléphone et de me poser deux questions. Est-ce que ça m'apporte du bonheur Parce que le but du minimalisme, c'est surtout pas de s'empêcher de se faire plaisir. Le but du minimalisme, c'est de se débarrasser de toutes les choses superflues, de toutes les choses qu'on n'utilise pas pour avoir un environnement plus sain et être aussi plus sain euh, du coup d'esprit, d'avoir une vision plus claire, d'avoir tout simplement... Un esprit plus clair en travaillant dans un univers plus sain mais c'est surtout pas d'arrêter de se faire plaisir et s'il y a des applications qui vous font plaisir il faut évidemment les prendre en compte donc si vous répondez à la question est ce que ça m'apporte du bonheur vous savez déjà que vous gardez cette application et si elle répond pas à cette question du coup vous allez lui poser la deuxième question l'avantage de cette première question aussi c'est que ça vous permet de vous rendre compte vraiment des applications que vous aimez utiliser et pas juste que vous avez l'impression d'aimer ça permet parfois de se rendre compte de certaines choses donc pour toutes les applications qui vous restent et qui ne vous apportent pas réellement du bonheur vous avez une deuxième question à leur poser c'est est ce que cette application est indispensable donc là il faut réfléchir d'un point de vue 100% fonctionnalité est ce que cette application m'aide dans ma productivité est ce qu'elle m'aide à m'améliorer est ce qu'elle m'aide euh, à répondre à des fonctionnalités précises que aucune autre application n'a est ce qu'elle est indispensable à mon travail des choses comme ça en général les applications de productivité d'aide etc moi, personnellement, en tout cas, m'apporte du bonheur parce qu'elles me permettent justement de mieux travailler, etc. Mais, euh, si vous travaillez dans une entreprise qui vous impose certaines applications, c'est possible que vous soyez obligé d'en avoir sur votre téléphone, qu'elle vous apporte pas forcément du bonheur, mais que du coup, euh, en termes de fonctionnalité, elle soit indispensable pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir supprimer toutes les applications qui ne vous apportent pas de bonheur et qui ne sont pas indispensables. Fin de l'étape, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rassembler toutes nos apps sur le moins de pages possible. Voilà, on a fait un trait en gros, maintenant les apps qu'on a... Logiquement, soit elle nous apporte du bonheur, soit elle répond à une fonctionnalité particulière. Il peut y avoir encore quelques applications sur lesquelles on n'est pas trop sûr. Voilà, et là vous arrivez à un moment où vous vous dites, bah voilà, il y a des applications, je pense que je pourrais m'en séparer, mais je ne sais pas trop, il y a quelque chose qui me retient, peut-être que c'est psychologique, peut-être que c'est émotionnel, peu importe. Il y a des applications, vous ne savez pas trop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la dernière étape, la troisième étape, qui est l'étape de la transition. Cette étape, la transition, c'est une méthode que j'utilise beaucoup quand je fais le tri de mes vêtements, notamment pour tous les vêtements auxquels je suis attaché émotionnellement, mais qu'en fait je mets jamais. L'idée c'est de faire comprendre à votre cerveau qu'en fait... Euh, vous y êtes attaché uniquement pour euh, une histoire que, que cet objet a vécu, etc. Mais que ça vous apporte rien dans la vie de tous les jours. Et au contraire, ça vous encombre. Il y a certaines applications que vous avez sur le téléphone, euh, je suis sûr que c'est pareil. Donc ce que je fais pour mes vêtements, c'est tout simplement que je prends un sac, je mets les vêtements dedans et euh, je les cale sous mon lit. Et si au bout d'un an, je ne les ai pas utilisés, bah, dans ce cas, je, je, je me rends compte qu'en fait, j'y ai pas pensé, euh, que, que j'étais pas tant attaché que ça à ces vêtements-là. Et du coup, je peux me permets de les donner. À partir du moment où on se rend compte que ça ne nous manque pas, c'est beaucoup plus facile de s'en séparer. Du coup pour les applications on peut évidemment faire la même chose, c'est à dire que je vous invite toutes les applications où vous savez pas trop, vous aimeriez bien les garder parce que peut-être que ça peut servir mais vous en êtes pas sûr etc. Ce que vous faites c'est que vous les mettez toutes dans un dossier, un dossier que vous appelez transition ou comme vous voulez, et vous vous fixez un délai, par exemple vous vous dites bon 3 mois. Si dans 3 mois j'ai eu besoin d'aucune de ces applications, je peux toutes les supprimer. Et si vous avez besoin d'applications euh, qui est dans ce dossier-là durant les trois mois, et que vous souhaitez la réintégrer, bah, tout simplement vous la sortez du dossier. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, qu'il y a certaines applications auxquelles vous étiez attaché, mais en fait vous ne les utilisez plus du tout, donc vous n'en avez plus besoin. Et voilà, maintenant on a un téléphone beaucoup plus clair beaucoup plus simple à utiliser, et je suis sûr que euh, maintenant qu'il est beaucoup mieux rangé, que j'ai vraiment que l'essentiel, et que je vais quasiment tout utiliser sur ce téléphone, je vais prendre beaucoup plus de plaisir à l'utiliser. Alors le danger c'est de retomber dans ses travers, donc ce que je vous invite à faire c'est quand vous téléchargez une application, euh, si c'est juste pour la tester, voilà, vous pouvez la télécharger, la tester et la supprimer juste après, mais sinon avant de télécharger une application, c'est comme quand vous allez faire un achat, posez-vous la question, est-ce que ça va m'apporter du bonheur, premièrement, et pas un bonheur éphémère vraiment un bonheur plutôt long terme Et euh, deuxième chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que ça va m'apporter quelque chose concret dans ma vie d'utiliser cette application Et à chaque fois que vous l'aviez téléchargé et que vous êtes posé cette question, du coup, vous savez si vous pouvez la garder euh, ou la supprimer. Du coup, dis-moi toi aussi en commentaire si tu as des techniques que tu utilises pour euh, trier tes applications. Moi, personnellement, celle-là fonctionne très très bien avec moi. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre euh, un petit pouce en l'air ou à t'abonner. Évidemment, moi, c'est des choses qui m'aident. N'oublie pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et je te dis à très bientôt. Ciao et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver euh, en podcast, dans un podcast où j'interview euh, des gens euh, que je trouve inspirants, ou sur Instagram, là où je partage un peu euh, tout mon quotidien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao